Bon, je sais pas trop ce qu'on fait là. Oh. Lionel, tu es sûr qu'on est obligé de passer par là Mais oui, Tiffen, j'ai vu de la lumière par là. Les raies me paraissent très proches de moi, là. Mais non, c'est pas des raies, ce sont des piranhas. Des, des piranhas C'est encore pire. Ah, oh, bah tu es là. Oh. Je me passe devant. Attends-moi. Ça suffit. Oh, Tiffen, j'ai entendu un bruit. Non, Lionel, on n'a pas le temps. Il faut y aller, on nous attend. Oui, oui. Allez, on va par là. Oui, par là. Allez, la oh. porte. Ah non, non, non, non, non. Pas avant le 27 novembre à 19h. On se bat.